Quel que soit x, je vais vous raconter une petite euh, un petit exemple. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un sur internet. Moi, je me rappelle plus de euh, qui avait un site et qui a trouvé une niche bizarre. Vraiment tout ce qu'il y a de bizarre. Euh, si je vous le disais, si je vous le conseillais, euh, vous allez me prendre pour un demeuré. Mais le euh, le gars, il a visé très très très très précis c'est-à-dire il va il est allé dans le détail du détail du détail comment bon les niches vous savez il y a là, le jardinage la la la la la vidéo il y a le, par exemple le, la, la, la guitare il y a la grossesse il y a x, x il y a x niches comme ça mais c'est pas suffisant parce que par exemple quand on parle de voiture euh, il y a beaucoup de monde qui parle de voiture pour vous euh, que vous soyez vraiment, vous vous vous, de, vous vous démarquez de tous les gens qui parlent de voiture, bon, il faut que vous alliez euh, vraiment euh, repérer quelque chose qui euh, qui n'a rien à voir avec euh, toute la voiture, par exemple, vous, vous, vous pouvez parler d'Anjoliver, et puis quand vous parlez dans Joliver, ben c'est un accessoire, mais vous avez vous pouvez avoir des gens qui ne veulent que des anges libres, ils ont leur voitures, ils ont tout, et puis euh, c'est les anges libres qui euh, les, les, les intéressent. Alors, le mec-là, qui a choisi un truc très très bizarre, qu'est-ce qu'il a fait Il a choisi des jeans. Bon, les jeans, c'est tout le monde a des jeans, mais lui, il a dit, moi, je vends des jeans pour hommes. Et puis, euh, bien entendu, bon, on va par exemple couper le marché en deux, et puis il y a les hommes et les femmes, ou bien les, euh, les, les, les les adultes, les enfants. Bon, et, euh, on va prendre le quart de tous et pour hommes. Donc euh, là, il prend le quart seulement des gens qui euh, veulent acheter, euh, qui, euh, qui veulent acheter vendre des jeans. Et puis, euh, euh, il... On va préciser davantage de grands hommes. C'est des, des hommes qui sont très grands. Et voilà, là, donc, c'est une toute part, partie du, du cap qui reste, qui, qui reste, et, et, et, et, et la cible est de plus en plus restreinte. Il ajoute un autre détail. Il dit qu'ils vont des jeans pour grands hommes, pour les grands hommes, mais de couleur rouge. Ça, c'est presque de la folie vous croyez qu'il s'est trompé de d'objectif vous croyez qu'il qu'il qu'il qu qu est un peu fou dans sa tête pas du tout parce que à travers le monde bien entendu lui il communiquait avec en, en anglais donc il touchait beaucoup de monde des grands hommes ils sont très très nombreux à travers le monde et puis euh, euh, certainement euh, s'il prend rien que les gens qui sont, qui ont des, euh, qui sont femmes, qui sont euh, amateurs de, de jeans rouges, parmi les grands hommes, ben, il va les trouver, ben, ils doivent être des centaines de milliers, certainement, hein. donc, ben, s'il a ces gens-là, parce que dans leur recherche, ils, ils vont dire, ils vont chercher les jeans pour grands hommes, et automatiquement, euh, YouTube, euh, Google, il va, hop, il va prendre euh, le gars qui a pris, qui a posé la question et va le mener vers le site ou la chaîne de, euh, celui qui vend justement ça. Bien sûr que c'est possible à condition, bien sûr, que on va pas chercher la difficulté. Il faut, euh, préciser. Ça, c'est le marketing. Le détail du détail du détail dans dans, dans une cible, dans une niche c'est ça. Donc, vous avez certainement votre euh, public, des gens qui vont acheter chez vous. Donc, au niveau de la visibilité et tout ça, Olivier Juprel, euh, il va vous guider comme il le faut. Et puis, euh, bon, il, euh, chaque, chaque semaine, il envoie bien entendu, une euh, euh, vidéo euh, de fo une formation gratuite, une formation, c'est assez étalé, c'est pas le truc euh, survolé en quelques minutes, hein. il s'étale. Voilà, c'est l'introduction de JPL. Euh, moi, je me, je, je me permets quand même d'ajouter de, des trucs de chez, de, de chez moi, pour quand même expliquer, pour essayer d'expliquer ce qu'il fait. Lui, il est vraiment, euh, il est très, très fort par, par rapport à moi,